Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce nouveau webinaire. Euh, Aujourd'hui, c'est un co-webinaire, celle-ci, Chippingbo. Euh, on est, euh, on est comme d'habitude, tout juste à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre une petite minute que tout le monde se connaisse, et puis on va démarrer ensemble. Euh, avant, je vous propose de faire un petit peu les, les tests, euh, comme d'habitude, ça veut dire que vous avez un chat, euh, juste sur la droite, si vous pouvez me mettre, si vous m'entendez bien, euh, si vous voyez bien ma présentation, nos deux têtes en bas de l'écran également. Euh, bonjour à tous Ok pour moi de Jérôme, ça a l'air de bien fonctionner. Bonjour à tous, bonjour à tous, son nickel. Et eh ben c'est parfait. Très bien. Euh, une information pour débuter, euh, on fait ce webinaire sur LiveStorm. LiveStorm quand il, il détecte une baisse euh, de connexion, c'est possible qu'il coupe en fait nos, nos webcams. Donc, euh, vous inquiétez pas, le son, c'est vraiment la dernière chose qui va être coupée. Donc, euh, pas d'inquiétude si jamais les webcams sont un, un petit peu. Par contre, si jamais vous avez des problèmes de son, ou vraiment des problèmes d'image ou des coupures, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Comme ça, on peut tout de suite rectifier le tir et puis voir euh, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Euh, deuxième info importante, vous avez donc ce chat. Euh, pour dire bonjour, comme vous le faites là, euh, pour nous donner des infos sur le webinaire, c'est parfait. Et juste à côté, vous avez un onglet questions. Euh, c'est important que toutes vos questions, au fur et à mesure de cette présentation, vous les posiez en cet onglet, euh, parce que euh, avec Florian, on va venir régulièrement regarder les questions pour y répondre au, au, au fil de ce webinaire, mais également à la fin, on va prendre 5 minutes pour essayer de répondre à un maximum de vos questions. Euh, on a également du monde euh, sur le chat, donc si jamais vous avez des questions, euh, ils, peut, ils pourront y répondre en direct, vous envoyer des liens si, si, si besoin. Donc voilà, on... On va essayer d'être le plus performant possible. Écoutez, il est 32. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre ensemble. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, dans ce webinar, on va parler stock, on va parler logistique, et on va vous expliquer comment vous allez lier votre solution de CRM facturation, très importante, à votre solution de logistique. Pardon, j'ai mes notifications qui se sont remises en route, Vous d'avoir avoir un petit son désagréable. Voilà, vous ne l'avez plus. Donc, je reprends. Je commence par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Beaucoup de monde, je ne connais pas aujourd'hui sur ce webinaire. Donc moi, je m'appelle Anthony Moret, je travaille chez Celsi, euh, solution euh, de, de gestion CRM, facturation et euh, pré-comptabilité. Je travaille chez Celsi depuis maintenant cinq ans. Euh, J'ai fait une grande partie de ma carrière chez Celsi euh, sur la partie CSM, et aujourd'hui, je suis responsable du marketing opérationnel. Euh, J'anime les webinaires et les co-webinaires depuis maintenant euh, un peu plus de trois ans. Celsi. Euh, Celle-ci, qui on est euh, Celle-ci, on est une start-up rochelaise. Euh, on a été créé ici, à La Rochelle, par Frédéric et Alain, euh, qui euh, ont, ont voulu mettre en place une solution dédiée aux entreprises en SaaS euh, pour vous permettre en fait, de gérer l'entièreté du cycle client. Donc, euh, à l'époque, il y a, en 2009, c'était vraiment une révolution. Aujourd'hui, on est ancré euh, comme un, un CRM SaaS, le CRM SaaS français, euh, grâce à, à, à Frédéric et Alain. Celle-ci, en termes de chiffres, aujourd'hui, c'est environ 80 salariés, on recrute beaucoup. Donc, euh, n'hésitez pas d'ailleurs à venir voir nos, nos, nos propositions d'emploi. On recrute beaucoup sur La Rochelle et Bordeaux. Euh, donc, c'est en perpétuel mouvement. Et c'est environ 5 000 clients pour 30 000 utilisateurs. Euh, dans ces deux chiffres, vous voyez un, un, une forte différence. C'est parce qu'en fait, chez celle-ci, quand vous avez un compte, vous pouvez avoir une multitude d'utilisateurs dessus. 5, 10, 15, 150. C'est vraiment selon vos besoins. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette différence de chiffres. Je fais très vite. Celle-ci, c'est trois outils, un outil CRM pour gérer votre relation client et faire de la prospection, un outil de facturation, où là, vous allez pouvoir venir transformer un devis en facture, par exemple, euh, faire payer en ligne, faire de la relance, ce type de fonctionnalité. Et de la pré-comptabilité, donc ça ci on vous accompagne vraiment dans tout le cycle, avec euh, l'envoi de vos documents en comptabilité, un accès expert comptable, euh, la vision de vos comptes bancaires, voilà, des, des fonctionnalités euh, qui sont évidentes quand on parle de comptabilité, et qui là, sont complètement liées à votre outil de CRM. Je passe maintenant la main à toi, Florian. Merci Anthony pour l'organisation du webinaire. À mon tour de me présenter. Du coup, alors moi donc Florian, je suis depuis plus de 20 ans dans la logistique, depuis une douzaine d'années dans la logistique et le transport du secteur e-commerce. Notamment, j'ai travaillé chez Oscaro, chez les transporteurs, les colis, Chronopost. Et ça fait maintenant deux ans que j'ai rejoint l'aventure Shippingbo pour structurer, et créer. Un département de conseil où on accompagne euh, nos clients euh, dans leurs projets euh, logistiques. Alors, Shippingbo euh, Shipping en fait, est né euh, d'une idée euh, de Marc Erichet, euh, il y a quelques années déjà, qui euh, était euh, vendeur euh, sur des marketplaces, eBay, Amazon à l'époque, et qui n'avait pas de solution euh, back-office pour gérer ses commandes et synchroniser ses stocks. Donc, il a eu l'idée de créer Shippingbo, et le projet s'est concrétisé, a été lancé en 2016, et depuis, c'est une croissance exponentielle. En 2020, on a généré à peu près 800 millions de GMV, Shippingbo compte 300 collaborateurs, et nous aussi, on recrute, pour faire écho à Anthony, euh, mais on n'est pas à La Rochelle ni Bordeaux, on est à Toulouse. Donc euh, voilà, on recrute sur Toulouse. plutôt sympa aussi, Toulouse. C'est sympa aussi, il y a même plus de <rire> <du> soleil. <rire> euh, donc on est euh, aujourd'hui à peu près, on a à peu près 800 clients, euh, essentiellement des e commerçants qui utilisent la solution euh, Shippingbo. Alors notre solution, c'est quoi Alors, Notre solution, en fait, il euh, y a trois briques. Un OMS, Order Management System, qui permet en fait de connecter les sources de vente, les canaux de vente, les entrepôts, qui soient en interne, en externe, et les transporteurs. Il y a une couche fonctionnelle WMS, qui permet de gérer les entrepôts, et une couche TMS, qui permet de gérer la partie transport et logistique plus les web services avec les transporteurs. Mais Shippingbo, ce n'est pas qu'une solution technologique, c'est aussi un réseau. Si tu peux passer la slide. Oui, quoi. pardon. Donc, euh, en fait, l'ADN de Shippingbo, c'est qu'on a développé euh, des connecteurs avec euh, notre méta-API, avec plus de 200 acteurs euh, du e-commerce. Donc, parmi ces acteurs, on a forcément les CMS, euh, les directeurs de flux, les marketplaces, qui sont de plus en plus nombreuses, euh, des logisticiens, parce qu'on a beaucoup de e-commerçants e qui ne veulent pas gérer leur logistique eux-mêmes et donc qui décident de l'externaliser. Donc on a un réseau de partenaires logisticiens euh, qui euh, utilisent Shippingbo pour préparer les commandes de leurs clients. Également des transporteurs, euh, donc on a une trentaine de transporteurs, ceux qui sont euh, habituellement euh, utilisés dans l'e-commerce mais également des commissionnaires de transport. Et ce dernier point est important, parce que quand on fait euh, du e-commerce, le nerf de la guerre, c'est les tarifs transport. Et quand on n'a pas beaucoup de volume, bah effectivement, euh, si on s'adresse en direct à un Colissimo, avec des petits volumes, on n'a pas des tarifs compétitifs qui permettent d'adresser, d'être concurrents euh, de plus, plus grosses enseignes. Donc du coup, les commissionnaires de transport euh, mutualisent leur achat de transport et proposent des tarifs à des petits e-commerçants. Euh, e qui est super intéressant. Voilà, donc ShippingBow, c'est une solution techno, mais c'est aussi un réseau euh, qui permet de travailler avec tous ces gens-là. J'enchaîne sur, euh, sur les outils Celtic. Donc, Vous l'avez compris aujourd'hui, on, on, on vous présente de façon vraiment rapide nos deux solutions. L'idée, c'est de vous expliquer euh, comment en fait vous allez pouvoir optimiser euh, vos stocks, optimiser votre logistique, euh, vos envois, vos, vraiment votre fonctionnement euh, depuis en fait, une commande euh, jusqu'à euh, l'envoi, euh, jusqu'à la création de la facture. Donc, Vous allez voir, c'est... Euh, euh, c'est en fait une somme d'informations qui vont passer dans nos deux solutions. C'est pour ça qu'on avait besoin de vous les présenter en amont. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous expliquer bah, les avantages et puis euh, les fonctionnalités aussi qui vont être utiles. Donc moi, je vais commencer par celle-ci euh, parce qu'on on arrive, euh, arrive sur cette partie facturation. Donc celle-ci, comme je vous le disais, c'est un outil de CRM un outil de relation client. Et en fait, nous, chez celle-ci, on a euh, en tête que dans un outil de relation client, euh, il faut qu'il y ait en fait la facturation. C'est un peu comme une fonctionnalité de cet outil. Euh, imaginez qu'avec un outil comme celle-ci, vous pouvez facturer en un clic. Ça veut dire que euh, vous pouvez le faire manuellement. Vous avez une demande qui arrive euh, directement vers vous. Vous avez du B2B. Vous allez facturer euh, de façon rapide avec celle-ci en passant par des templates de, de facturation. Je m'explique. En fait, vous créez un modèle euh, qui va... Euh, qui va être prêt à être utilisé, vous allez pouvoir l'éditer en quelques secondes, euh, donc créer cette facture en aller 1 minute, 1 minute 30, l'envoyer directement par mail euh, depuis votre interface celle-ci, et également vous faire payer sur cette même facture, avec un lien de paiement. Donc ça fait vraiment partie des, des fonctionnalités celle-ci, on va bien sûr plus loin, on va par exemple pouvoir, euh, grâce à cette, euh, ces échanges de facturation, continuer à alimenter la fiche client, par exemple on va dire qu'on euh, on travaille avec un client, B2B ou B2C hein, d'ailleurs, ça, ça va lui créer une fiche client dans votre celle-ci et vous allez l'alimenter d'informations. Donc il y a bien sûr des, des informations d'avant-vente, mais aussi des informations euh, de vente et d'après-vente, comme par exemple la facturation. Comment euh, ce client préfère payer euh, sous quel, Dans quelles conditions Est-ce que vous lui donnez un délai de paiement Est-ce qu'il préfère payer par euh, par Paypal, euh, par carte bancaire Voilà, Tout ça, c'est des notions que vous allez pouvoir identifier et euh, garder euh, comme de la qualification continue euh, dans la fiche client. Donc, c'est très important. Euh, je vais continuer voilà, sur les fonctionnalités euh, type. En fait, ça, c'est des fonctionnalités dont vous avez besoin quand vous choisissez un outil de CRM facturation. Très important. Euh, création personnalisée et envoi de facture, j'en ai déjà parlé. Tracking des documents, super intéressant. Se dire qu'un document, à partir du moment où je vous l'ai envoyé, j'ai envoyé une facture à Florian, je sais précisément quand il la reçoit, je sais précisément quand il va ouvrir cette facture et combien de temps il va passer dessus, lui ou quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment intéressant de se dire que je peux identifier euh, à quel moment bah, je peux peut-être recontacter euh, cette personne pour voir si tout va bien, euh, si tout fonctionne bien. Ça marche pour une facture, mais ça marche aussi pour un devis. Euh, donc c'est vraiment intéressant, par exemple, pour relancer un devis avant de passer en facture, par exemple. Euh, vous voyez qu'il y a des plans de relance. Euh, ça, c'est si jamais euh, vous, vous avez peur des impayés. Aujourd'hui, toutes les entreprises en parlent, euh, mais euh, on va dire que la trésorerie, c'est ce qui fait... Euh, qu'une entreprise fonctionne et qu'elle est pérenne et qu'elle peut se développer, eh ben, en fait, cette fonctionnalité travaille pour votre trésorerie. Ça veut dire qu'on va éditer une facture, euh, votre date d'échéance de facture fait foi et vous pouvez rentrer cette facture dans un plan de relance. Un plan de relance avant échéance et un plan de relance après échéance. Donc, avant échéance, super intéressant, vous allez relancer avec un ou deux mails en disant, attention, votre facture arrive à échéance, il va falloir penser au paiement. Et après échéance, si jamais vous n'avez pas, vous êtes en défaut de paiement avec ce client, il y a tout un cycle qui peut se mettre en place avec plusieurs relances, plusieurs niveaux de relance pour, pour récupérer ce, ce fameux paiement. Je passe ensuite sur une, une fonctionnalité que moi j'adore et qu'il faut vraiment avoir, surtout si vous vendez, nous par exemple, quand on, quand on vend des, des produits récurrents. Vous vendez, je sais pas moi, vous vendez une box, par exemple, euh, et c'est quelque chose qui est vendu tous les mois. Mais vous avez besoin, en fait, de, de, de gérer la facturation mensuelle de cette box. Avec celle-ci, vous pouvez créer ce qu'on appelle une facturation récurrente. Donc, même chose, vous allez chercher un modèle qui va s'appeler box A, par exemple, et vous allez dire que cette box A, c'est la même facture de 30, 40, 150 euros, comme vous voulez, qui va partir le, le premier lundi de chaque mois, par exemple. Ben de façon totalement euh, automatique et autonome, la solution, celle-ci, va générer la facture et l'envoyer à votre client. L'envoyer directement ou suite à une validation de votre part. Vous recevez une notification, la facture est prête, est-ce que vous souhaitez qu'on l'envoie, par exemple. Et ça, vous allez pouvoir le mettre en place en, en quelques minutes. C'est ça qui est assez génial, c'est que ça va très vite à mettre en place. Et derrière, vous êtes tranquille pendant X mois, X semaines, parce que la récurrence va se faire automatiquement. Et comme on veut toujours aller un peu plus loin avec celle-ci, eh ben on a créé la même chose euh, pour le paiement. Ça veut dire qu'on travaille aujourd'hui avec GoCardless qui va gérer euh, les prélèvements. Donc en fait, vous allez pouvoir dire, ok, il bah, y a 12 factures qui vont partir sur un an, mais il y a aussi 12 prélèvements qui vont se faire automatiquement. Donc, je n'ai rien à gérer. Et ça, c'est assez génial. On va aller jusqu'à la partie euh, export comptable et même accès, euh, accès comptable. Tout ce que je viens de vous dire, c'est euh, je vous l'ai pris dans un schéma euh, manuel, mais bien sûr, ça peut être totalement automatisé. Euh, c'est vraiment une grande liberté de se dire que euh, mon site internet peut générer également euh, ce, ce, euh, ce schéma en fait de facturation, donc vous pouvez vraiment rendre tout ça totalement autonome et c'est encore plus intéressant quand vous vendez des produits et quand vous devez gérer les stocks euh, comme là c'est le cas avec, avec notre partenaire Shippingbo parce qu'en fait la génération des documents va être automatique, va être envoyée automatiquement donc euh, voilà, je vous vois le schéma parce qu'on va le faire plus en détail mais, euh, mais c'est l'idée je bascule Ouais, merci je t'en prie, je bascule sur les stocks et je te, je te, je te rends la main sur, cette, sur ces enjeux en fait, euh, de la gestion des stocks. Oui, alors avant de vous parler des enjeux, moi je, je voulais partager avec vous euh, le constat que je fais ces dernières années euh, et les dossiers qu'on traite euh, ces, ces derniers temps chez Shippingbo. C'est de plus en plus euh, des industriels, des gens qui sont spécialisés dans le B2B et qui euh, veulent se lancer euh, dans le B2C. J'en ai un bel exemple, parce que j'ai Thibaut qui a fait un beau reportage sur M6 de Batimex, qui nous écoute, j'ai regardé la liste des participants. C'est vraiment des dossiers comme ça qu'on traite ces derniers temps, et ce que l'on voit, c'est que ces entreprises n'ont pas la solution technologique pour synchroniser leur stock, n'ont pas cette orientation logistique B2C, et ne connaissent pas non plus la partie transport et ont besoin d'être accompagnés. C'est le premier constat. Le deuxième constat que je fais, c'est que sur la partie B2C, euh, le B2C est de plus en plus omnicanal et s'oriente de plus en plus vers les marketplaces. J'ai deux chiffres à vous communiquer. Le premier, c'est euh, 80% de croissance euh, ont été enregistrées sur les marketplaces, sur le volume d'affaires, le GMV, entre le quatrième trimestre 2019 et 2020. 80% de croissance. C'est-à-dire que la, la part des ventes réalisées sur Internet se fait de plus en plus sur les marketplaces. Et le deuxième chiffre, c'est 35% des sites leaders B2B vendent sur des places de marché. C'est un chiffre euh, OXATIS. Donc il y a une, une vraie euh, orientation euh, des gens qui font euh, du B2B vers le B2C. Donc du coup, les enjeux, bah, ils, sont, euh, ils sont nombreux. Hein. Il y a des enjeux business, euh, parce qu'effectivement, euh, il faut être en mesure de proposer un maximum de stock euh, disponible à la vente. Euh, assurer une disponibilité constante des articles sur les différentes sources de commandes, éviter les problèmes de, liés à des surventes, des commandes en rupture, et rien de plus énervant que de commander un produit sur Internet pour s'entendre dire le lendemain que la commande est annulée parce que le produit n'est finalement pas en stock, et, et tout ça permet de fidéliser les consommateurs améliorer les avis clients sur les marketplaces notamment. Mais il y a également des enjeux logistiques importants, comme le fait de pouvoir mutualiser ces stocks sur plusieurs canaux de vente. On verra le modèle. Et garder une visibilité permanente sur les niveaux de stock pour gérer les réapprovisionnements des entrepôts. À un moment donné, quand si on n'a plus de stock, il faut repasser une commande pour réapprovisionner l'entrepôt. Également, on est dans des, euh, dans des modèles d'activité où il y a des, une forte saisonnalité, des pics. Donc, à un moment donné, on peut être amené à vouloir externaliser une partie de sa logistique et de ses commandes parce que c'est le pic de Noël. Donc, euh, tiens, je vais confier euh, mes stocks et euh, mes, mes commandes à un prestataire logistique qui va m'aider à passer ce pic d'activité de fin d'année. Euh, mais également, il y a des enjeux, derrière tout ça, des enjeux financiers parce que le stock, c'est euh, forcément... Euh, euh, des enjeux financiers. Donc, on a besoin, enfin, les clients ont besoin de connaître leur niveau de stock afin d'en déterminer la, la valeur. Euh, également, assurer la remise en stock rapide des retours colis. Et euh, également aussi, optimiser ses coûts de transport. Voilà un peu tous les enjeux qu'on se propose de traiter euh, dans, dans ce use case, dans ce webinaire. Et je me permets de rebondir sur cette slide. C'est très intéressant ce que tu me dis, Florian. Et moi, dans une autre vie avant celle-ci, j'étais en charge de la fidélisation sur de l'achat de pièces automobiles. Et en fait, j'ai eu, eu dans un premier temps en fait, cette vision fidélisation du stock. Ça veut dire que j'étais sur les enjeux business dont tu as parlé, en disant « moi j'ai besoin qu'on ait du stock » pour fidéliser. Je ne voulais pas qu'il y ait d'insatisfaction sur, euh, sur le, le manque, par exemple, de pièces automobiles où on peut facilement aller chez un concurrent à ce moment-là euh, ou être facilement déçu quand on dit « oui, la pièce est là » et en fait, euh, le stock est mal tenu et la pièce n'est pas là. Euh, et en fait, quand j'ai voulu mettre en place des, des, des actions, justement, de fidélisation, je me suis heurté à des enjeux logistiques et des enjeux financiers que je n'avais pas mesurés et qui, en fait, je ne les avais pas mesurés pour une seule raison, c'est qu'en fait, ce n'était pas, euh, pas lié, tout ça. On n'arrivait pas à trouver le lien à l'époque qui nous permettait euh, de, de, de, de lier en fait ces trois enjeux business, logistique et financier. Et, et en fait, je trouve ça assez génial comme tu l'as présenté là, parce qu'on comprend tout à fait qu'aujourd'hui, grâce euh, à la technologie de Shippingbo euh, liée à un CRM, on va pouvoir en fait lier ces trois enjeux. Euh, ça va devenir un seul et même enjeu en fait, qui va être la gestion euh, des stocks et de la logistique. Et on va pouvoir vraiment avoir une, une vision optimisée de tout ça. Et voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que ça, ça fait vraiment écho à ce que moi j'ai vécu et à ce que beaucoup de personnes vivent euh, ou ont vécu. Euh, quand, quand, quand, on, quand on parle vraiment des stocks euh, et quand on vend des produits. Oui, tout à fait. Ouais. Je bascule sur euh, la, la gestion de stock justement dans celle-ci. Euh, pour ceux qui nous connaissent, vous savez que vous pouvez déjà gérer vos stocks euh, dans votre interface celle-ci euh, avec la possibilité euh, de, de gérer la valeur de votre stock, avec la possibilité du multi-entrepôt. Voilà, on, on a déjà ce genre de de, ce, ce type de notion dans celle-ci euh, n'hésitez pas d'ailleurs pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez tester la solution donc voir un petit peu à quoi ressemblent nos stocks notre catalogue produit, notre catalogue service donc voir un petit peu comment ça, comment ça fonctionne euh, avec celle-ci avec les étapes qu'on respecte par exemple pour les déstockages ce genre de choses euh, mais il a fallu aller plus loin, donc en fait dans l'idée nous à la base ça nous a beaucoup été demandé par nos clients, c'est pour ça qu'on s'est rapproché aussi de, de Shippingbo, parce qu'on avait besoin d'aller plus loin et d'encore plus optimiser en fait, euh, et de trouver quelqu'un dont c'est le métier, de dire on va optimiser vos stocks, on va optimiser votre logistique, votre envoi de colis, euh, et tout ça lié avec votre outil de facturation. C'est vraiment que ce soit totalement lié. Je vous, je vous ai cité euh, sur cette slide, en fait, les, les, les principales fonctionnalités, celles qui sont le plus utilisées euh, sur notre module de stock. Euh, c'est des déclinaisons de produits, hyper important. Quand vous avez un catalogue de produits, euh, avoir des déclinaisons de produits, c'est vraiment crucial, donc très important. Les numéros de série également. Euh, quand vous, vous devez euh, retrouver un produit spécifique, un numéro de série qui va apparaître sur vos documents de vente, sur vos stocks, c'est également très important. Euh, et la possibilité de choisir vos étapes euh, de déstockage, de mouvement de stock. Donc, euh, dit comme ça, ça paraît évident, mais il y a plein de solutions qui ne vous le proposent pas. À quelle étape vous voulez vraiment déstocker euh, Est-ce que quand vous faites votre bon de commande, vous déstockez Est-ce que c'est quand vous faites votre facture Vous allez pouvoir choisir comme ça euh, les étapes dans celle-ci. Je te repasse la main, Florian. Euh, merci Anthony. Euh, là, du coup, je, on va rentrer un peu dans le concret, en fait, pour montrer un petit peu les différents euh, cas de figure euh, et comment du coup euh, la solution euh, Shippingbo, celle-ci, peut traiter euh, tous ces enjeux. Euh, donc, ce qui, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on est euh, sur des, euh, des canaux de vente différents, euh, à un moment donné, il faut arriver à synchroniser ces euh, stocks sur l'ensemble de ces canaux. Euh, et synchroniser, ça veut dire bah, mettre à jour euh, son niveau de stock euh, pour pouvoir euh, ne vendre que des produits qui sont disponibles à la vente. Donc là, dans le schéma euh, qu'on propose, euh, c'est l'exemple d'un marchand qui vendrait euh, sur un site, euh, sur son site internet, euh, mais également sur euh, deux marketplaces, Amazon et Discount, et également sur euh, un site de vente privée. Donc, Shippingbo va permettre de diffuser le stock disponible à la vente sur ces quatre sources de commandes. Et euh, du coup, lorsque euh, le, un consommateur achète, euh, commande le dernier produit disponible, par exemple sur Amazon, nous, Shippingbo, on va désactiver cette offre sur ce produit-là des autres euh, canaux de vente. Donc, le produit ne sera plus instantanément Disponible à la vente sur ces discounts vente privée Shopify. Ce qui permet, du coup, bah, d'éviter ces, ces problèmes de vente de rupture et d'être euh, toujours euh, à jour sur les stocks, euh, ce qui est super important. Euh, également, ce, ce dont on s'aperçoit, c'est que pour être plus euh, visible sur les marketplaces, on crée des lots, des packs, notamment. Et euh, c'est là où, quand on crée un pack euh, qui est composé de deux produits, il faut avoir cette agilité à désactiver les offres de pack correspondantes lorsqu'on a un des composants du pack qui n'est plus disponible. Donc tout ça est géré dans l'OMS de Chipinbo. Et du coup, le niveau de stock est mis aussi à jour en temps réel et transmis à celle-ci pour que celle-ci puisse gérer ses réappro. Et là, ça veut dire qu'on commence très fort sur cette première slide vraiment explicative du, du, du fonctionnement de nos deux solutions euh, main dans la main, parce qu'on répond à, à, à une problématique récurrente. Euh, C'est vraiment la, cette problématique de stock dont, dont tu parlais, euh, le fait que les stocks soient mis à jour euh, alors qu'on a différentes sources, euh, différentes sources de vente, euh, une multitude même, et qu'on a quand même cette possibilité d'avoir un stock à jour instantanément. Donc, euh, plus cette, ce problème de, de survendre un produit euh, et de se retrouver dans... Euh, dans l'étape où on doit dire « non, désolé, ce produit n'est pas disponible, il y aura deux semaines d'attente pour le réappro, par exemple, euh, et où on crée de l'insatisfaction. » Donc, c'est déjà une énorme demande euh, qui, était, qui était beaucoup faite chez celle-ci. Euh, je te propose qu'on passe rapidement sur les questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes. Euh, avant de continuer, alors voyons voir. Alors, j'ai une question pour savoir si Shippingbo est un outil valable pour l'international pour en multilangue. Alors, aujourd'hui, oui, euh, en anglais. Donc, euh, notre interface est euh, sous deux versions, français et anglais. Donc, euh, oui, oui, tout est traduit. Parfait. Alors, j'ai une question de Kevin qui demande si elle est capable de récupérer les données des commandes sur les marketplaces. Alors, oui, tout à fait. Alors, il y a le schéma qu'on vient de présenter euh, qui est très intéressant quand on vend des produits parce qu'en fait, c'est directement Shippingo qui va récupérer l'information, qui va la traiter et qui va envoyer l'information dans celle-ci. Donc ça, c'est vraiment génial. Euh, si vous, euh, vous pouvez aussi récupérer directement depuis celle -ci, dans celle-ci euh, les informations pour créer la facturation automatique. C'est également possible. Alors, je pense que j'ai répondu à peu près aux questions. Euh, pour le moment, on continue et puis on les reprend ensuite. OK. Alors, dans le deuxième schéma... Euh, on s'aperçoit en fait que euh, dans, chez les commerçants, les commerçants ont souvent plusieurs entrepôts. Euh, et donc, euh, lorsque l'on vend des produits issus de plusieurs entrepôts sur plusieurs canaux de vente, il y a un vrai enjeu de synchroniser tout ça, parce que bien évidemment, on ne va pas dédier un stock de produits pour Amazon, un stock de produits pour ses discounts, etc., etc. On va bien mutualiser, L'ensemble des produits de l'ensemble des entrepôts pour euh, les différents canaux de vente. Donc, là, dans l'exemple, c'est toujours l'exemple de mon marchand qui vend euh, sur Internet, euh, sur son site, sur deux marketplaces et sur vente privée. Il a des produits euh, dans trois entrepôts. Il en a 20 dans le premier, 30 dans le deuxième, 50 dans le dernier. Donc, il a 100 unités euh, du même produit euh, en stock. Et Cheap Inbo bah, va mettre en vente va rendre disponible à la vente ses 100 produits sur toutes les sources de commandes et va gérer la réservation des produits en temps réel. Dès qu'une commande B2B, par exemple, tombe dans celle-ci, il va décrémenter la quantité disponible à la vente et la mettre à jour sur les autres sources de commandes. D Une commande de 50 qui tombe dans celle-ci, ben, la quantité disponible à la vente dorénavant elle est de 50 sur toutes les sources de commandes y compris, pareil, avec la, cette difficulté supplémentaire, si on gère des lots et des packs, on va mettre à jour aussi les quantités disponibles de packs, de lots, sur les différentes sources de commandes. Ok, Ça veut dire que si, si j'ai 100 unités disponibles, moi, quand je suis dans mon compte, celle-ci, je vois ces 100 unités disponibles. Sur mes différentes marketplaces, je vais également voir ces 100 disponibles, mais dans les entrepôts, j'en ai potentiellement 50, 30 et 20. Exactement. Okay, Nous, ce qu'on va savoir bien. gérer dans le Shippingbo, c'est la quantité euh, disponible à la vente, la quantité réservée pour des commandes et la quantité physique ah, qu'il y a vraiment dans l'entrepôt, dans les emplacements dans l'entrepôt. Ok, génial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas besoin de m'inquiéter de ce qui se passe dans les entrepôts quand je vends mon produit. Exactement. Parfait. Alors, il y a une petite. Euh, je fais une petite parenthèse parce que euh, sur le, les, les ventes privées, par exemple, euh, on a un mode de fonctionnement qui est un peu différent puisque euh, une vente privée, en fait, demande à ce que l'on réserve un stock de produits. Il n'y a pas forcément de commandes, mais c'est une réservation de stock. Donc, c'est un mode de fonctionnement euh, qui est un peu différent euh, des, euh, des autres euh, sources de commandes. Donc, c'est plutôt des commandes au fil de l'eau et de réservation de stock au fil de l'eau. Le mode de fonctionnement de la vente privée, c'est. Vente, euh, le site de vente privée demande à ce que l'on réserve un stock de produits et les commandes arriveront par la suite. Donc C'est là où c'est super important de synchroniser tout ça. Alors Une fois qu'on a eu une commande qui a été passée sur euh, une, des, euh, une des sources de commandes, ben, euh, Shippingbo va permettre de l'aiguiller vers le bon entrepôt, celui qui va préparer et expédier la commande. Donc, euh, L'aiguillage, en fait, dans Shipinbo, euh, il, il est paramétrable, il est configurable. Ça peut être euh, pas mal de critères, comme euh, la localisation euh, du, du consommateur final à livrer. Euh, on va, euh, Si le produit est disponible dans plusieurs entrepôts, on va euh, plutôt envoyer la commande dans l'entrepôt le plus proche de l'adresse de livraison du consommateur. Euh, on peut mettre tout un tas de règles euh, dans notre OMS pour aiguiller la commande vers le, le bon entrepôt. Donc là, dans l'exemple, on a la commande, une commande B2B envoyée par celle-ci. Euh, ben, on va l'aiguiller dans l'entrepôt euh, qui aura les produits disponibles en stock ou l'entrepôt qu'on aurait pu dédier à la préparation des commandes B2B. Parce qu'on euh, est sur une, euh, des problématiques logistiques différentes, des problématiques transport euh, différentes. Et du coup, on a spécialisé un de nos entrepôts sur le B2B euh, en utilisant des transporteurs euh, B2B. Ok, donc je, je pourrais potentiellement, et en imaginant que quand je fais du B2B, je vends des quantités beaucoup plus importantes, euh, je pourrais imaginer que ce soit toujours le même entrepôt qui gère ces quantités, parce qu'ils sont plus adaptés pour le faire, euh, mais est-ce que ces stocks sont toujours euh, euh, partagés Ça veut dire que si par exemple sur les autres entrepôts, j'ai plus de produits, je pourrais quand même utiliser ce stock en dépannage pour faire du B2C ah bah, Tu peux décider de mutualiser le stock de cet entrepôt, et permettre du coup à, à, à l'entrepôt d'expédier aussi des commandes B2C. Mais tu peux aussi dire, bah, non, ce stock, il est euh, dédié euh, au B2B, mais du coup, là, tu mutualises plus tes stocks, donc il y a moins d'intérêt. D'accord. Ouais. Mais je peux quand même le faire si jamais je veux avoir un stock dédié pour mon B2B, pour mon business B2B. Mais par exemple, l'intérêt qu'on peut y trouver d'un point de vue opérationnel, c'est que sur ton entrepôt B2B, tu as... Euh, des contrats de transport avec des gens comme Geodis ou, je ne sais pas moi, Schenker, qui sont des vrais, des vrais transporteurs B2B. Et ce contrat de transport-là, tu ne l'as que dans cet entrepôt-là. Donc, ça veut bien dire que tes commandes B2B ne peuvent être expédiées que depuis l'entrepôt B2B. Ok, très clair. Euh, je te propose qu'on passe sur les questions. Il y a pas mal de questions pour, pour Shippingbo. Je vais revenir un petit peu en arrière j'ai une question de Marie qui demande si on peut utiliser ShippingBo si on crée sa propre marketplace. Alors, on a, euh, on a des cas clients, effectivement, qui ont créé une marketplace et euh, qui utilisent euh, ShippingBo comme extranet euh, pour euh, les marchands également. Donc okay. euh, oui, c'est un use case qu'on qu sait traiter. Donc c'est donc, euh, donc un grand oui, Marie, euh, c'est tout à fait possible. Euh, alors ça, on a déjà répondu. Etienne qui demande si Shipping Boy est connecté à toutes les marketplaces existantes. Alors toutes, ça me paraît beaucoup, mais et sinon, est-ce que c'est possible de développer de nouveaux connecteurs Alors, euh, oui, nous, en, en interne, en fait, on est une équipe de développeurs euh, expertes en la matière. On a de la bande passante et ça fait partie en fait de notre ADN, hein, de, de développer des connecteurs permettre aux e-commerçants bah, de travailler avec l'ensemble euh, des acteurs de l'écosystème e-commerce. Donc euh, Aujourd'hui, vous dire combien il y en a, on en a euh, plus de 100. On a les, les principales, quels que soient les, euh, les secteurs d'activité, que ce soit dans le, euh, je sais pas, dans le textile, dans le cosmétique. Euh, vous avez la liste hein, des, euh, des connecteurs euh, sur le site Internet de Shippingbo. Et puis, euh, on en développe euh, au fur et à mesure, parce qu'on a des nouvelles demandes, de, de nouvelles marketplaces qui émergent. Euh, aujourd'hui, ce que l'on voit beaucoup, c'est euh, des retailers euh, qui lancent leur marketplace. Euh, donc ça, il y, de, de plus plus, hein. il y en a de plus en plus. Donc, Shippingbo s'adapte aujourd'hui, déjà sans référence, c'est énorme, mais Shippingbo peut s'adapter à des nouvelles demandes et pourquoi pas faire un peu du fur et à mesure. Tout à fait. Parfait. Alors, moi, je vais reprendre ma commande, euh, je l'ai aiguillée dans, euh, dans mon entrepôt, euh, donc maintenant, il va falloir que euh, je l'expédie. Euh, donc là, du coup, euh, Shippingbo, ben, euh, avec son WMS et son TMS, va pouvoir prendre en charge cette commande et l'expédier. Donc, on a euh, des process de préparation de commandes euh, dédiés au B2B et au B2C. Alors, le B2B, je le mets un peu à part parce que les exigences... Euh, sont un peu différentes parce que quand on va livrer euh, une enseigne comme Carrefour ou un réseau de magasins, euh, j'espère comme Nature et Découverte, euh, les, euh, les clients euh, exigent d'avoir une liste de colisage par palette, par exemple, euh, pour pouvoir mettre en rayon plus rapidement le produit qui, euh, qui est en rupture. Il faut qu'ils sachent localiser sur quelle palette est ce produit-là. Donc, du coup, pour euh, répondre à cette exigence, de la distribution, de la grande industrie on a un process dans Shippingbo qui permet de traiter ces commandes B2B. Le B2C, euh, c'est complètement différent puisque on n'est pas sur des livraisons de palettes, on est sur euh, la confection de, de colis avec deux, trois produits dedans. Et là aussi, on a créé dans Shippingbo des process de préparation de commandes euh, au papier ou au PDA qui permettent bah, de euh, faire les préparations de commandes, de contrôler la qualité des préparations de commandes et surtout d'optimiser la préparation de commandes avec des systèmes de ramasse global, de pick and print, de mur d'éclatement, etc. Donc, on a, quelle que soit votre typologie de commandes, B2B, B2C, on a un process de préparation de commandes dans shipping book qui correspondra à votre besoin. Une fois que la commande est préparée, il faut éditer l'étiquette transport, et euh, donc Shippingbo, comme on a développé euh, les connecteurs avec euh, une quarantaine de transporteurs, on sait éditer l'étiquette sur une seule imprimante. Enfin, C'est aussi une des forces de Shippingbo, parce que pour avoir fait pas mal de, de diagnostics chez des clients, euh, on voit euh, sur certaines stations d'expédition euh, autant d'imprimantes euh, qu'il y a de transporteurs. Non, Shippingbo, nous on est euh, multi-transporteur, donc on a besoin d'une seule imprimante et on va savoir éditer les étiquettes euh, de n'importe quel transporteur et envoyer également les flux d'informations, la data nécessaire euh, au transporteur. Une fois que la commande euh, est expédiée, on va envoyer euh, le numéro de tracking euh, par notification mail au destinataire de la commande, mais également on va le remonter du coup sur les sources de commande quelle qu'elle soit, que ce soit une commande B2C sur Amazon ou une commande B2B sur celle-ci. Mais je pense que c'est important qu'on fasse ce petit point euh, en, en liaison avec celle-ci. Euh, comme vous pouvez le voir dans l'encart sur la sur la présentation, euh, là, on a vraiment c ce passage d'information dont je vous parlais en début de, de webinar, ce qui est très important pour nous quand on, on crée un partenariat, euh, c'est de se dire qu'aujourd'hui, donc euh, avec celle-ci, euh, vous allez pouvoir générer vos bons de commande, que ce soit manuellement ou de façon totalement autonome et automatique. Euh, une fois que ce bon de commande est généré, euh, l'information est donnée à ShippingBook, Shippingbo fait son travail, comme vient de vous l'expliquer euh, Florian, et à partir du moment où euh, l'étiquette euh, est, est éditée, l'étiquette du colis est générée, l'information remonte dans celle-ci. Donc, vous pouvez choisir que celle-ci notifie euh, l'expédition ou alors Shippingbo, euh, mais c'est surtout que l'information, vous voyez, elle va et elle revient pour créer, par exemple, la facturation. Donc, c'est très important, pas seulement la facturation, il y a aussi les stocks, mais euh, voilà, ce lien se fait, euh, vous voyez que ça se fait sur les sur les marketplaces, mais ça se fait également de la même façon, en fait, avec votre outil celle -ci. Donc, pour les utilisateurs celle aujourd'hui, qui voudraient gérer leur stock avec Shippingbo, vous voyez que c'est hyper naturel, euh, cette liaison, et pour euh, ceux qui, aujourd'hui, euh, utilisent, par exemple, Shippingbo ou d'autres solutions, et qui voudraient lier avec un, avec un CRM, c'est euh, euh, le lien parfait, en fait. Et ça veut dire que l'information passera, pas de double saisie, pas besoin de reprendre, pas besoin de checker vos, vos mails pour vérifier que ça a été fait, pas besoin d'aller vérifier vos stocks, ça va se faire automatiquement, et pareil pour la facturation. Voilà, je voulais faire un point là-dessus parce que c'est vraiment important et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on, on fonctionne parfaitement ensemble. Euh, le dernier use case, c'est le retour des colis. Euh, parce qu'effectivement, euh, on ne peut pas le, le négliger. Hein, même si euh, les commerçants connaissent des fortunes un peu diverses sur ce sujet-là, euh, bon, en moyenne, on doit être aux alentours de entre 5 et 7 de, de retour. Euh, certainement plus dans le textile et la chaussure et euh, moins dans l'outillage industriel peut-être, mais en tout cas euh, il y a des retours euh, donc comme il y a des enjeux financiers importants euh, pour la remise en stock et que euh, bah, le client il a besoin aussi d'être remboursé dans Shipping Bo, nous, on va réceptionner le colis et euh, une fois qu'on a acté que le colis peut être remis en vente, on va le remettre en stock instantanément et du coup, le produit euh, est à nouveau disponible à la vente. Il vient incrémenter le stock de produits disponibles sur les sources de commandes et également du coup dans celle ci. Et ce qui est génial, c'est que vous avez l'information. Donc déjà, l'aspect stock est totalement géré, très important. Il y a un retour, mais vous pouvez de nouveau vendre ce produit. Donc c'est génial, ça se fait automatiquement. Mais vous avez également l'information dans celle-ci. Qu'est-ce que vous voulez faire de cet avoir Est-ce que derrière, vous voulez mettre quelque chose en place euh, De ce retour, pardon. Est-ce que vous voulez mettre un avoir en place Est-ce que vous voulez euh, avoir un suivi client Pour comprendre ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que Shipping Bof vous donne l'information. Euh, et comme celle-ci c'est un CRM, bah, l'information elle est stockée, elle est enregistrée et vous allez pouvoir en fait mener les actions que vous avez besoin de mener. Ce qui est important, c'est que le point de vue euh, logistique euh, et euh, on va dire euh, business est totalement géré parce que c'est remis en stock et que ce produit va être de nouveau disponible sur les marketplaces et dans celle-ci. Alors avec Anthony, on s'est dit qu'il fallait être encore plus pragmatique euh, pour résumer un peu tous ces échanges. Euh, donc on a fait ce schéma euh, pour bien euh, identifier toutes les interactions entre Shippingbo euh, et celle-ci dans le cas d'une commande B2C, B2B. Alors moi, je vais prendre l'exemple d'une commande B2C. Euh, la commande B2C, donc, elle est passée euh, par exemple euh, sur Vente privée. Euh, elle est rendue possible parce que on a mis euh, le stock à jour sur Vente privée en disant bah, ce produit est disponible, donc euh, ok, euh, on peut passer une commande. On récupère, nous, du coup, la commande dans Shippingbo et on envoie les informations à celle-ci qui va générer, qui va créer la facture. Donc là, il y a deux solutions, soit celle-ci envoie la facture, soit celle-ci nous la met à disposition pour qu'on l'envoie directement au client. En parallèle de ça, on va avoir aiguillé la commande dans le bon entrepôt avec les règles d'aiguillage qu'on aura déterminées au préalable. Cet entrepôt, instantanément, va avoir connaissance qu'il a une commande à préparer avec le transporteur. Là, donc, à présent, on a mis chronopost. Et du coup, l'entrepôt prépare et expédie la commande avec l'étiquette de transport chronopost. Quand la commande est passée au statut expédié, on remonte l'information sur le site de vente privée. Donc là, le client dans son compte, verra que sa commande a été expédiée avec tel numéro de tracking. En même temps, on envoie un email, une notification par mail avec le lien qu'il va envoyer sur le site de Chronopost et sur l'expédition qu'on a générée. Et évidemment, on remonte dans celle-ci le statut de la commande expédiée qui va lui permettre à de mettre le stock à jour. Parfait, très clair. Euh, moi, je, je, vais, je vais reprendre ce schéma pour faire du B2B. Euh, alors vous allez voir, c'est euh, un schéma qui est euh, assez identique. Vous avez un acheteur B2B qui passe directement euh, par vous. Euh, vous, vous. Vous utilisez celle-ci au quotidien. Vous allez gérer un bon de commande. Donc, en fait, c'est très simple. J'ai euh, la possibilité de générer un bon de commande en quelques secondes parce que j'ai des modèles, euh, encore une fois, dans celle-ci. Donc, c'est très simple. Ce bon de commande envoie l'information dans Shippingbo. Shipping lui, va gérer en fait, euh, le, le, la partie euh, logistique. Donc, on va, en fait, va dire OK, je vais chercher dans quel entrepôt euh, C'est quoi ma priorisation d'entrepôt Est-ce que je vais chercher dans plusieurs entrepôts Enfin, voilà, fait, fait vraiment son, euh, sa sauce euh, pour que ça fonctionne. Ensuite, édite euh, une étiquette pour envoyer directement au transporteur. Au moment de cette édite, édition de, de, de, de cette étiquette de transporteur, comme je vous le disais tout à l'heure, l'information remonte dans celle-ci. Et là, j'ai une information montante qui va générer une facturation. Donc, encore une fois, c'est totalement automatique. Et ce qui est assez génial, comme Fanon vient de vous le dire, c'est que Shippingbo va envoyer une notification euh, à, votre, euh, à votre acheteur, B2B, on va partager en fait ces données, euh, va envoyer une, une notification d'expédition avec un numéro de colis, un numéro de suivi pour vraiment voir où en est sa commande. Et nous, on va également récupérer ces informations-là dans celle-ci. Ça veut dire que vous allez pouvoir également, euh, si vous préférez, même ça peut partir directement de celle-ci, mettre à disposition ces informations-là euh, pour votre acheteur B2B, mais également les stocker dans celle-ci. Donc vous aurez encore une fois une qualification continue qui va se faire, et en plus, euh, l'information du, du, du, bon, du, du numéro de suivi qui va euh, venir s'intégrer à celle-ci. Donc, vous voyez que dans ce schéma, que ce soit un schéma B2C ou un schéma B2B, il euh, n'y a pas de trou, en fait. Ça veut dire que votre schéma, il est simple. Euh, une fois que vous l'avez paramétré, vous n'avez pas besoin d'y revenir. Tout va se faire euh, naturellement, automatiquement, et il n'y a pas de perte d'informations. Donc, ça, c'est vraiment génial de se dire que euh, vous pouvez travailler sereinement sur cette partie logistique qui est quand même assez lourde, assez compliquée euh, à, à prendre en charge, et le lien à votre facturation, et tout ça va se faire automatiquement et avec un suivi irréprochable. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'avoir un suivi et euh, une mise à jour instantanée et irréprochable. Je regarde rapidement les questions. Euh, on a un petit peu dépassé le temps, je suis vraiment désolé, mais c'est un, un sujet tellement, euh, tellement important, tellement volumineux qu'on se doutait un petit peu qu'on allait dépasser. Euh, alors, est-ce que celle-ci peut gérer euh, les problèmes de facturation tels que avoir, euh, TVA, etc. Oui, tout à fait. Alors, c'était une question de, pardon, j'ai perdu, d'Etienne. Euh, oui, oui, en effet, on peut gérer tout ça. Euh, L'idéal, Etienne, si vous voulez, c'est de, euh, ou de m'envoyer un petit message pour qu'on puisse en discuter, ou directement passer par notre site. En fait, vous pouvez, il y a deux possibilités, ou vous, vous créez un compte test et vous testez. Euh, L'idéal, quand on parle comme ça de, de, de gestion de stock, de facturation, de bonnes de commandes, euh, c'est de passer par l'un de nos experts. En fait, il, il se propose de passer du temps avec vous. C'est bien sûr gratuit. Et on vous montre, euh, on prend l'ensemble euh, de vos besoins, euh, on vous explique comment celle-ci va y répondre, et surtout, on vous le montre. Donc ça, c'est hyper intéressant. On ne vous dit pas juste, comme je viens de le faire, oui, bien sûr, on sait faire, mais on vous montre comment on le fait et ce que ça va donner. Donc ça, c'est encore, encore plus intéressant, encore plus probant pour vous. Alors. Il y a une question. Euh, Shippingbo suggère-t-il des commandes de réapprovisionnement lorsque les stocks descendent en dessous d'un certain seuil alors J'ai envie d'y répondre, il y, a deux, il y a deux façons de traiter le sujet. Euh, dans Shippingbo, effectivement, on a les niveaux de stock, donc vous pouvez du coup euh, déclencher sur la base des infos contenus euh, dans Shippingbo euh, derrière Pro, mais euh, dans le cadre euh, d'une connexion avec celle-ci, euh, c'est plutôt sur celle-ci qu'on va déclencher la commande fournisseur, puisqu'on a une vision consolidée de, tout, de tous les stocks disponibles euh, et euh, physiques. Ouais, exactement. En fait, l'idée, c'est, comme on le disait tout à l'heure, comme Florian l'a très bien dit, c'est que la totalité des stocks vont être visibles dans celle-ci. J'ai mes fameux sans unités de tout à l'heure qui apparaissent dans celle-ci. Donc, je vais pouvoir gérer, moi, en fait, euh, je vais mettre une, je vais mettre un point, un curseur euh, pour le réappro. Et donc, euh, quand je descends en dessous de 20, par exemple, euh, j'ai besoin de faire du réappro. Et ça, ça, en effet, ça va être géré dans celle-ci, vu que celle-ci va rester, en fait, euh, le... le le nerf de l'information, c'est là où euh, bah, c'est l'idée du CRM, hein, mais c'est là où vous aurez vraiment la centralisation de ces informations d'où euh, pardon, l'intérêt de cette connexion native, on ne l'a pas dit mais en effet euh, celle-ci, Shippingbo, c'est totalement natif, hein. vous n'avez pas besoin de demander est-ce qu'il y a du dev spécifique à, à, à créer des liens, les liens sont déjà créés, testés éprouvés, euh, même approuvés, donc euh, voilà, c'est déjà aujourd'hui créé et cette information va remonter naturellement et vous pourrez le gérer directement dans celle-ci. Et une autre question de Patrice. Euh, avec Shippingbo, est-ce que mes stocks sur celle-ci que je vends par WooCommerce sont synchronisés euh, Oui, euh, WooCommerce fait partie des CMS euh, avec lesquels on a développé un connecteur même titre que PrestaShop, Magento, Shopify. Donc, on peut synchroniser euh, le stock de WooCommerce. Tout à fait. Exactement. Euh, J'ai une question de Jean. Euh, en effet, je l'avais pas vu tout à l'heure par rapport à. Euh, il nous demande en fait. J'imagine que Jean utilise déjà celle-ci euh, et il nous demande en fait si on va faire évoluer notre catalogue produit euh, par rapport aux produits composés. Euh, donc euh, non j'ai pas boté en touche hein, sur cette question c'est juste qu'aujourd'hui si vous utilisez celle-ci vous savez que les produits composés c'est compliqué euh, chez nous c'est un sujet qui revient régulièrement on y travaille, euh, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que ça va évoluer, euh, par contre ça peut être intéressant qu'on vous fasse un retour euh, je, je, vais, je vais passer voir les supports très rapidement, ils sont juste à côté savoir s'ils ont plus d'informations que moi sur ces fameux produits composés euh, pour voir si ça va évoluer chez nous, mais on, on reviendra vers vous pour, pour, pour, pour vous en reparler ouais, Jean Alors il y a des, des questions autour du coût de la mise en place de ShippingBox ouais. ci Bon pour ça je vous invite à, à contacter euh, nos, nos équipes euh, commerciales respectives avec qui on sera fera un plaisir d'organiser un rendez-vous démo et, euh, et de vous donner un peu de visibilité sur euh, nos, les, nos tarifs. Ouais bien sûr sachant que aujourd'hui il y a des offres hein, bien sûr quand vous allez euh, euh, si vous arrivez ShippingBox vous voulez celle-ci si vous arrivez celle-ci vous voulez ShippingBox euh, comme comme euh, sur euh, comme avec tous nos partenaires sur la Marketplace, on met des offres en place, donc venez voir un petit peu ce qu'on qu peut vous proposer. Euh, L'idée, c'est vraiment de vous dire que celle-ci, bah, c'est totalement transparent. Euh, vous avez même euh, la possibilité de simuler votre tarification sur le site. Il euh, n'y a pas de tarification... Plus cher parce qu'il y a déjà un connecteur de clé, c'est important de le signaler. J'ai souvent cette question en disant Ok, vous avez créé une connexion, mais nous, on va la payer pendant 10 ans. Non, non, aujourd'hui, c'est vraiment pour vous donner du confort. Euh, Shippingbo et celle-ci, on voit qu'on a vraiment un intérêt à travailler ensemble parce qu'il y a beaucoup de demandes pour celle-ci, il y a beaucoup de demandes du côté Shipping Shippingbo, Donc, euh, l'idée, c'est de vous donner du confort et de vous donner encore plus de solutions. Euh, voilà, c'est vraiment l'idée. Donc, oui, en effet, les pour, pour ces fameux tarifs, euh, venez nous voir, on en parle ensemble et on vous explique tout. Euh, allez voir aussi nos, nos, nos sites internet ils sont plutôt bien faits pour ça. Euh, sur cette slide, c'est euh, une scène récapitulative, en fait, c'est ce que vous pouvez trouver sur notre Marketplace, c'est l'idée de dire, euh, celle-ci, shipping Shippingbo, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Donc, On vous l'a dit euh, tout le long, moi, je voulais vraiment vous le remettre sur cette slide pour que vous puissiez, euh, c'est une, une, une presse qu'on va vous partager, donc si vous voulez la partager avec vos collaborateurs, avec, euh, avec des personnes autour de vous, vous pouvez la reprendre, et vous allez pouvoir voir, en fait, que il y a cette fameuse connexion qui se fait avec la récupération instantanée des commandes B2B depuis celle-ci, on en a parlé, la connexion à l'ensemble de vos sources de vente marketplace, on en a parlé également, euh, l'ensemble de vos transporteurs, la gestion de vos stocks en temps réel hyper important euh, et la connexion à l'ensemble de vos entrepôts. Euh, c'est aussi, euh, vous avez vu, une des forces euh, de, de, de cette connexion et, et de Shippingbo, c'est de se dire qu'ils vont gérer euh, la totalité de vos entrepôts euh, avec des règles que vous allez pouvoir définir, mais de façon euh, très efficace. Et également, en vous connectant donc à, à notre réseau de partenaires, hein, donc euh, des logisticiens, des transporteurs. Euh, parce que c'est vrai que quand on est euh, sur une logique B2B, euh, qu'on veut se lancer dans le B2C, beaucoup se posent la question, bah, est-ce qu'il ne vaut mieux pas que j'externalise cette partie B2C La réponse, dans certains cas, est oui. Euh, et là, du coup, nous, on a des partenaires logisticiens qui peuvent vous accompagner. Je repasse. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est notre dernière slide. Je vais juste vérifier pour ne pas dire de bêtises. Oui. Alors, je propose qu'on passe euh, qu'on passe rapidement sur les questions. Je suis désolé, on a dépassé. On est bavards tous les deux. C'est un sujet important. Euh, J'ai une question d'Étienne qui demande si on peut avoir un contact, celle-ci. Bien sûr, bien évidemment. Euh, je, vous euh, je vous envoie l'un de nos contacts, quelqu'un de disponible cet après-midi si vous le voulez, pour pouvoir discuter avec vous. Euh, aucun, aucun souci là-dessus une question de Simon aussi. Peut-on synchroniser les stocks produits entre Shippingbo et Oxatis Oui, on a également le, le connecteur avec Oxatis, donc c'est possible. Parfait. J'ai une question pour, pour toi également, de Julien, qui demande si Shippingbo euh, gère la gestion des mouvements de stock inter-entrepôts. Entre différents entrepôts, alors il y a plusieurs façons de le faire. Euh, celle qu'on préfère, c'est euh, euh, se mettre dans une gestion multi-entrepôts, euh, et là, du coup, effectivement, on peut faire des, euh, des transferts dans l'entrepôt A vers un entrepôt B. Parfait. Comment le préparateur de commandes est averti d'une nouvelle commande à préparer Alors, aujourd'hui, en fait, euh, on, est comme on est dans une logique d'optimisation de tournée. On ne va pas envoyer euh, les commandes une par une dans le PDA au fil de l'eau, mais on va plutôt regrouper un ensemble de commandes au sein d'une même session de préparation pour permettre aux préparateurs de ne se déplacer qu'une seule fois dans le stock pour préparer un ensemble de commandes. Donc, euh, il y a forcément ce passage à « je mets en session » sur l'interface WMS Chipinbo pour l'envoyer ensuite au PDA. Parfait, on est encore sur de l'optimisation euh, de, de, de logistique. Euh, alors, est-ce que j'ai autre chose alors j'ai une question de Franck qui demande si, euh, si Shippingbo, alors on a apporté un début de réponse, mais euh, savoir si Shippingbo peut gérer en fait l'expédition euh, d'un entrepôt A ou B par exemple, euh, selon la quantité de produits. On sait que tu nous as expliqué tout à l'heure qu'on pouvait en fait, gérer nos préférences, euh, par exemple pour du B2B, avoir un entrepôt spécifiquement pour le B2B. Est-ce qu'on peut également gérer euh, sous forme de, de quantité en fait de références euh, oui, ça on peut faire. Euh, je ne l'ai pas évoqué aussi, mais euh, c'est assez courant dans le e-commerce. Amazon le fait beaucoup. On peut aussi splitter les commandes en deux expéditions. Euh, si le client a acheté deux produits qui sont disponibles dans deux entrepôts différents, eh bien on va découper cette commande en deux expéditions et on va générer du coup deux expéditions au départ des deux entrepôts. Parfait. J'ai une question qui demande si une personne qui demande si ShippingBo peut faciliter la prédiction des ventes. Euh, moi, j'ai une partie de réponse quand on a tout à l'heure parlé des enjeux. Très clairement, aujourd'hui, quand on, on, on optimise la gestion des stocks et la gestion logistique, vous avez beaucoup plus d'informations viables à utiliser pour vous permettre la prédiction justement des ventes. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, est-ce qu'il y a une fonctionnalité spécifiquement pour ça dans, dans Shipping Bo alors, on a euh, beaucoup de sujets en cours euh, autour de ça. Alors déjà, on est en train de développer ce qu'on appelle Shipping BI, c'est-à-dire euh, euh, l'analyse de data pour vous permettre d'avoir des, des, euh, des KPI sur la performance, etc. Mais on est aussi en train de développer un module de réassort basé sur un historique de vente et un délai d'approvisionnement du produit. Donc, on va calculer à quel moment il faut passer une commande de réappro fournisseur en fonction du délai d'approvisionnement et de votre historique des derniers mois, par exemple. Donc, ce n'est pas de la prévision, c'est plus on constate que sur les six derniers mois, vous avez vendu tant de produits. Comme vous avez un délai d'appro de un mois, c'est le moment de passer une commande de réappro. Parfait. Euh, J'ai une question de Mickaël, on y a déjà répondu en fait euh, à Mickaël. Oui, en effet, on peut gérer euh, une livraison partielle, euh, ce, que, ce que nous disait Florian. Donc euh, ça, oui, et gestion de reliquage, j'imagine que oui, on ne l'a pas abordé, mais euh, Florian, tu vas peut-être nous confirmer. Alors, dans ces cas-là, en fait, euh, oui, ça, ça génère finalement, euh, la commande est coupée en deux, euh, on envoie euh, la première partie euh, de la commande, et il y a une commande qui reste à l'état à préparer, donc j'imagine que ça répond au use case de un des produits est en stock, euh, l'autre ne l'est pas. Euh, ben, nous, ce qu'on va quand même essayer de faire, c'est euh, de ne vendre que des produits qui sont en stock pour éviter euh, ces problèmes justement qui sont, euh, euh, qui sont euh, des frustrations clients derrière. Ouais, en fait, plus de reliquats avec, euh, avec Selfie et Shippingbo. C'est ça. <rire> Euh, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je suis désolé si on en a raté quelques-unes. De toute façon, on va se partager avec Florian euh, toutes les questions que vous avez posées dans l'après-midi. Comme ça, on pourra revenir vers vous si besoin. Euh, on a très largement dépassé, je suis vraiment désolé. Euh, C'était un plaisir vraiment de, de vous parler aujourd'hui, et de parler de cette solution euh, qui, qui fait un grand bond en avant pour nous chez celle-ci. C'est vraiment, vraiment top de pouvoir euh, travailler avec vous. Donc euh, voilà, je, je te remercie Florian, toute ton équipe également pour la préparation de ce webinaire. Merci à tous euh, de l'avoir suivi. N'hésitez pas à revenir vers nous euh, respectivement pour, pour répondre à vos questions si vous en avez encore. Euh, et puis, euh, voilà, sachez qu'on reviendra vers vous pour, euh, pour vous solliciter, savoir ce que vous avez pensé un petit peu de cette intervention. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite un excellent appétit et une très bonne après-midi. Merci à tous. Au revoir.